Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode, l'épisode final du Mastermind, l'épisode numéro 7. Alors ça devrait être en théorie le dernier épisode. Alors on va ici dans cette session apporter euh, pas mal de petites euh, retouches. On va aussi faire quelques petites améliorations. Évidemment c'est un tutoriel donc je ne vais pas faire un jeu complet. Mais ici on va le rendre le plus fonctionnel possible. Et vous allez voir qu'avec quelques petites modifications on va y arriver très facilement. Alors la première chose que je voudrais faire, euh, regardez euh, ce qui me pose problème... C'est que déjà, je ne sais pas où je joue. Imaginons ici que je mets bon, des verres, il y en a dedans. Voilà, je joue, je rappuie. Hop, on peut voir déjà que bah, j'ai joué alors qu'il y avait des slots empty. Ça, je ne voudrais pas que ça se produise. Je ne voudrais pas que ça puisse jouer quand c'est comme ça. Et en plus, j'ai un petit point blanc et je ne sais pas où je me retrouve. Quoi. Euh, bon, à part parce que j'ai le petit point blanc. Mais en tout cas, ici, moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir vraiment visualiser où je suis. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est démarrer ici. On va prendre le slot 10 et vous pouvez voir qu'on a la couleur. Alors la couleur ici, on peut modifier par exemple l'alpha. Alors moi j'ai envie de mettre par exemple l'alpha à 0.25. Vous pouvez voir que ça, donne un petit, euh, ça me donne une indication en me disant je suis ici. Et à chaque fois qu'on change de slot, j'aimerais bien que en fait, ça revienne ici à la couleur, euh, couleur d'origine. Euh, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça dans notre manager et ça ne va pas être bien compliqué. En fait, au moment ici où on change de slot, on ne va pas le faire avant parce qu'en en fait, on va devoir modifier le précédent. Donc, euh, c'est pour ça qu'on va attendre de changer de slot pour modifier la couleur. Donc, on va créer ici une couleur, color, qu'on va appeler origin... Origin... Oui, origin color. Voilà. Qu'est-ce que va être euh, cette couleur ben, Ça va être tout simplement le game slot current euh, slot, je dis bien, et on va aller chercher... On va faire un get component sur l'image et on va aller chercher sa couleur. Donc la couleur. Voilà. Donc je la stocke dans cette variable qui est de type color, origin, color. Ensuite, je dois créer une autre couleur qui va être selection, color. Et là, je vais dire qu'elle est égale en fait à origin, color. Voilà. Je ne vais pas m'embêter. Et l'avantage maintenant, c'est que je vais pouvoir prendre cette selection, selection color, pardon, et prendre l'alpha et le mettre à 0,25 float comme on l'a fait dans la première. Maintenant, qu'est-ce qui me reste à faire Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais prendre ici mon game slot. Je viens de faire un current hein, ⁇ Donc euh, ici, je suis dans le suivant, donc current slot. Euh, je vais faire un get component sur euh, son image, que je ne me trompe pas, son, sa color. Et je vais dire qu'elle est égale à selection color. Voilà, comme ça, je récupère un alpha de 0,25 sur la couleur. Ce que je ne dois pas oublier de faire maintenant dans la foulée, c'est faire un game slot. Current color current slot, pardon, c'est bien current slot, oui que je ne me trompe pas. Donc current slot, voilà. Moins 1, c'est-à-dire le précédent. Et là, je vais le remettre à la couleur d'origine. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ça nous permettra d'avoir ce petit système très rapidement fait. Et euh, bah, qui permet d'avoir une visualisation. Et donc je vais le remettre à origine color. Maintenant, il nous reste à enregistrer et à tester ça pour voir si on n'a pas commis d'impair. Donc ici, si on lance notre jeu, qu'on vérifie euh, comment ça se passe, on peut voir que le premier il est bien ici euh, avec une certaine couleur, je valide et on peut voir que je passe bien au suivant. Évidemment, ça règle pas mon problème ici de slot, euh, ici où on voit euh, le petit point blanc et ça, on va le régler tout de suite. Donc on peut voir ici que je suis bien en Game Over, you lose Donc pour ça... Bah, on va ici retourner de nouveau dans notre Game Manager. Et au moment ici on fait notre check, on a signé ça, bah, il suffit ici de modifier un peu le code. Et euh, ce qu'il suffit de faire, c'est voir si on n'a pas un slot, un, current, euh, un Game Slot, Current Slot qui est Empty. Empty parce qu'il a le sprite Empty qu'on a chargé dedans. Donc c'est assez simple en fait. On va faire une boucle fort. Donc, on va dire tant que i. Alors, on va commencer à 1 parce que ici, euh, il me semble. En fait, on va aller chercher les C1, C2, C3, C4 dans chaque slot ici, notamment par exemple dans l'île. Et on va faire une boucle dessus pour voir s'il ne possède pas le, le sprite empty qui est le sprite par défaut. Donc, on va démarrer à 1 et on va finir à 5 parce que ici, je veux des nombres entre 1 et 4. Et là, bah, euh, très simplement, on va faire if game slot euh, current slot. point transform donc on va chercher dans le transform on fait un transform find comme ça on, on est sûr de, de bien le trouver on va chercher le petit c et on concatène ça avec i euh, et que donc maintenant on fait un get component sur son image et qu'on va chercher le sprite et qu'on vérifie qu'il n'est à ce moment là égal à empty sprite c'est ce qu'on avait noté dedans. Bah, Qu'est-ce qu'on fait bah, On va tout simplement faire un return. On sort ici euh, du check. Comme ça, ça nous permet euh, bah, de ne pas jouer, de ne pas valider. Donc on va tester ça tout de suite. Mais normalement, c'est aussi simple que ça pour modifier ce comportement. Donc ici, bah, je vais mettre euh, des rouges partout. Je valide. Voilà. Voilà. J'appuie, rien ne se passe, j'en mets deux, rien ne se passe, j'en mets trois, rien ne se passe, j'en mets un quatrième, je change bien de slot et j'ai bien ma réponse. Donc maintenant on ne peut plus, vous voyez que c'est réglé, on voit bien où on est et on ne voit plus, en fait on ne peut plus monter, euh, en tout cas changer de de, de, de, de, de, de valider si on a un slot qui est vide. Donc ça c'est parfait, ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aussi bah, euh, On est déjà pas mal, par contre maintenant ce qu'il faudrait quand même faire c'est gérer ici euh, bah, notre hidden. Parce que ici nous on a, on a de la chance, on triche depuis le départ. Mais normalement c'est comme ça le mastermind, vous voyez pas le code, c'est quand même plus un, plus compliqué que euh, ce qu'on a vu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va devoir utiliser ici ce GameObject. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller dans le Mastermind et on va créer euh, pour le coup un public, parce qu'on devra y accéder depuis le manager, donc un public GameObject qui va s'appeler euh, hidden, hidden Slot. Voilà et euh, c'est tout on va le renseigner ici dedans donc on retourne donc on va au niveau de mastermind voilà on voit bien ici normalement euh, alors où je suis plus bas non alors pourquoi on ne le voit pas j'ai fait une bêtise ou pas alors attendez public game object hidden slot euh, donc c'est bon mastermind j'enregistre alors qu'est-ce que j'ai oublié alors je suis un peu fatigué je vous avoue euh, mastermind script euh, donc je devrais le voir ici quelque part j'ai tellement voilà et Slot, il est bien là je le... il était caché donc je vais le glisser dedans tout simplement pour avoir accès à ce time slot donc évidemment maintenant quand on joue bah euh, évidemment on doit pouvoir euh, être de cette manière là c'est à dire que là je bon, j'ai rien changé mais je mets euh, des jetons et ici bah voilà je sais que j'en ai d'autres bien placés. bon moi évidemment euh, ce qui est intéressant avec ça c'est que si je vais au niveau du mastermind et que je vois ici dans secret code, j'ai bien white, yellow, black, red. Donc, euh, c'est white, euh, pardon, j'allais, white, yellow, black, red. Et là, j'ai gagné. <rire> bon, évidemment, nous, on triche. Mais euh, en tout cas, c'est ce qu'il faut. Maintenant, ce qu'il faut, c'est quand on gagne, en fait, ou quand on perd, on voit le mastermind. Eh oui, donc ça, c'est important. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire bah, On va tout simplement aller au niveau de notre manager. Et là... On a ici euh, nos méthodes, ici, enfin on a du debug.log you win. Alors moi ce que je vous propose de faire, c'est créer ici une méthode euh, qui va s'appeler win, voilà, qui n'aura pas d'argument. Et pourquoi me non, je veux win tout court. Alors je ne vais pas pouvoir le faire, donc je vais d'abord la créer, peu importe. Donc je vais ici aller euh, en dessous, créer une void qui va s'appeler win. Et euh, dedans, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais tout simplement faire un mastermind. Et je vais aller chercher le hidden slot et je vais faire un set active false pour cacher tout simplement euh, mon euh, pour euh, enlever en fait pour voir que j'ai bien réussi. Alors je pourrais mettre un message win tout ça je vais pas le faire ici vous notez bien. Donc on va aller chercher ici donc et on va aller chercher notre méthode win. Ça c'est parfait l'inverse quand je perds bah, je voudrais aussi faire ça donc moi ce que je peux faire et d'ailleurs bah, on, on va laisser ça dans la console De toute façon ici c'est pas très grave on va mettre ici win quand même comme ça on sera qu'on aura gagné mais ce que je veux faire c'est aussi la même chose en fait quand euh, bah, ici je perds donc je vais créer une méthode qui va s'appeler lose et ici on va faire un set active false de nouveau et euh, bah, on va l'appeler ici en disant, appelle la méthode lose. Bon, évidemment, vous aurez compris, là, vous gérez le comportement quand vous gagnez ou perdez. Moi, je fais un truc tout simple. Mais ça, ça devrait déjà fonctionner. Donc, on va aller tester ça maintenant pour voir si ça fonctionne. Donc, deux cas de figure, je gagne. Donc, évidemment, ici, on va pas s'embêter, on va tricher parce que sinon, on va perdre du temps. Donc, euh, le code étant, étant, étant, étant, étant, secret code, black, white, white, green. Donc, black, white, white, green. Je valide. Et là, on peut voir que ça s'est bien ouvert. Et j'ai bien ici dans ma console, UI. Donc, c'est parfait. Ça fonctionne. Alors, le seul problème, maintenant, on va quand même tester quand on perd. Et vous verrez qu'il y a encore quelque chose à régler, mais ce n'est pas très grave. Ça va être très vite fait. Alors, maintenant je mets n'importe quoi. Je veux pas gagner. Hop, donc je mets absolument n'importe quoi. Voilà, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. hop, Je valide, hop, hop, hop. hop. Je valide. Alors je, je dois bien remplir mes slots, sinon ça fonctionne pas. Voilà, hop. Et normalement, ici encore deux slots. Alors là, vous voyez que j'en ai oublié un. Hop. Euh, et le dernier slot, je mets que des bleus. Je valide. Et là. J'ai bien You Lose et vous pouvez voir que j'ai bien ici la combinaison qui s'affiche fantastique, ça fonctionne très bien. Alors il y a quand même un petit problème avec ça. Regardez, si maintenant on fait ça, on refait une partie euh, et que je vais au niveau, je vais aller tricher parce que sinon je ne vais pas y arriver. Mastermind, donc black, black, yellow, red. Je valide, j'ai gagné. Parfait. Et maintenant, bah, ça continue à afficher les couleurs Voilà, bon, euh, ça, et ça continue. Donc en fait... Il y a encore quelque chose qui ne va pas au niveau du check, mais ça ça va être très vite fait, en fait, de nouveau dans le Game Manager, on va en premier lieu, alors on va faire ça quand, en fait, euh... on va faire ça au niveau du color select. En fait, on ne veut plus pouvoir de sélectionner de couleurs ici euh, si, c'est très simple, si en fait j'affiche le, le slot euh, hidden, s'il est visible, s'il est activé, et eh ben je ne dois pas pouvoir sélectionner de couleurs Donc on va tout simplement faire un if point euh, .active in hiérarchie à ce moment-là, on fait un return. En fait, je dis que s'il est visible, parce que là, je mets un note, donc si euh, il est visible, attendez, oui, égal false, voilà. Euh, donc s'il est... Euh, alors, attendez, que je ne m'en pas les pinceaux ici. Donc si... ouais, c'est bien note. Donc si il n'est pas activé dans la hiérarchie, je fais un return. Alors non, ça va pas ce que je dis. Euh, en fait, je fais un égal false. Donc, euh, oui, c'est ça. Donc, en fait, si a est actif, ouais il est actif dans la hiérarchie, euh, à ce moment-là, je « Return ». Mais quand il ne l'est pas, je peux sélectionner. Voilà, c'est bien ça. Donc, vous voyez, je m'y perds. Donc, ici, le mastermind, euh, si j'affiche le slot, euh, si le code est caché, bah, tout simplement, je peux jouer. S'il n'est pas caché, bah, je peux cliquer. Il n'y a plus de « Color Select » qui va opérer. On enregistre, on vérifie, mais normalement, on est bon. Donc, on va pouvoir tester ça tout de suite. Et je pense que ce sera la dernière amélioration qu'on va apporter. On a ici un jeu qui commence à être totalement fonctionnel. Donc, Mastermind, alors je vais mettre n'importe quoi pour tester. Donc, on a bien ici trois euh, réponses bonnes. Alors, c'est quoi C'est euh, Blue, White, Red, Yellow. Donc, Blue, White, Red, Yellow. Donc, en fait, effectivement, j'en avais quelques-unes. Donc là, j'ai bon. J'ai bien ici euh, le code qui s'affiche. J'ai gagné. Si maintenant, j'appuie... Eh ben, je continue de changer de slot, mais qu'une seule fois. Par contre, je ne peux plus sélectionner. Bon, ben, ça va. On va dire ici que... Alors, ce qu'on voudrait euh, aussi... Alors, pourquoi j'ai changé de slot C'est parce que... Alors, on va aller vérifier ça. Euh, on va aller vérifier ça. Mais ici, donc je fais je ne peux plus sélectionner de couleur. Bon, en fait, je pourrais faire la même chose si je veux faire simple dans le check. Hein. Et si je fais la même chose dans le check, voilà. Maintenant, je plus le problème. C'est aussi simple que ça, c'est pas très gênant, mais euh, bon, c'est un petit détail qui peut, pour certains, gêner. Je sais que certains sont très euh, à cheval sur les petits, petites choses comme ça. Donc ici, voilà, euh, yellow, green, black et blue. Je valide, je rappuie, Plus rien ne se passe, j'appuie sur les touches, Plus rien ne se passe, j'ai gagné. Et voilà, et ce sera de même si euh, on perd, parce que de toute façon, euh, c'est en, en fonction du, du, du ici de l'affichage du mastermind. Voilà, bah, ça vient clôturer ici euh, cette série, j'espère qu'elle vous aura plu, donc, moi j'aime bien, euh, je kiffe assez euh, développer des petits jeux comme ça euh, de société qui ne demandent pas beaucoup de, de, de graphisme ou d'autres, qui demandent de la logique, je trouve ça assez sympa, bon évidemment euh, là c'est un tuto donc on peut améliorer les choses, alors n'hésitez pas, s'il y a vraiment quelque chose qui vous gêne, mettez-moi un commentaire en disant voilà j'aimerais bien faire ci, faire ça avec, euh, pourquoi pas, mais évidemment pas quelque chose qui demande de remanier tout le jeu, euh, mais des petites améliorations, j'ai l'habitude d'en faire, faire sur les séries, c'est pas la première fois que je le fais, j'avais fait une série sur le pendu, il y a eu pas mal de, de bonnes petites choses qui m'ont été demandées, c'est vrai que j'y avais pas foncé forcément, là j'ai peut-être pas pensé à tout, donc euh, voilà, si on peut faire certaines petites modifs qui peuvent vous. Vous, vous facilitez l'apprentissage d'Unity, bah pourquoi pas. En tout cas, moi je vous dis à bientôt bah pour une prochaine vidéo ou une prochaine série, je ne sais pas encore. Si vous avez des idées de séries, n'hésitez pas à me les proposer. Encore une fois, des séries euh, pas trop complexes non plus, qui ne demandent pas énormément de graphiques et autres. Euh, voilà. Euh, J'ai déjà fait pas mal de petits jeux de ce type. Euh, on a déjà fait le pendu, on a déjà fait un simon sur la chaîne. On a déjà fait des petits jeux de ce type-là, ça m'y a plu, mais j'ai plus d'idées de ce qu'on avait fait précédemment, parce que cette chaîne existe maintenant à ce jour depuis plus de 4 ans. Et euh, bah, j'ai d'autres petites idées pour la suite, mais euh, bon, pas dans l'immédiat. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour améliorer celui-là, ou des commentaires pour me faire découvrir un jeu simple, pourquoi pas, que je ne connais pas, et qu'on pourrait reproduire ici euh, avec Unity. Voilà, bon courage à vous, bon dev, et puis euh, je vous dis à bientôt.